Presque rejoint les héritiers du destin. Quand ils t'ont proposé d'aller se faire un dragon, moi j'ai compris de se faire un fourbon. Je <rire> suis sorti tôt taulière. Pourquoi un nain est-il toujours en forme Parce qu'il dort comme une main. Arrgh!